גוט מורגן, עליידה נשית ראשון דו ללנשמת אברהם מרדחי בן ישראל בפני אלברה בתסתר סיבו ספיבו סידי די דיון, פרושן נשית דיון משתה קונטנקט לבסק מיניות דרך א' משנתת הייתה מעוברת לה של עובר זה מישפלוני וכהן או. אבל אני גם נעלנו רומרים נאמנת ורבי יושע אומר לו אנו האנוחאין אלא ארי זוב בחזקת Exactement la même situation que la Mishnah précédente, mais identique presque, il y a juste un tout petit ajout supplémentaire, comme ce qu'on va traduire ça. Aïta meubéret. De cette façon, on n'a pas vu la femme qu'elle s'est isolée avec un étranger. Mais on a vu qu'elle débarque avec un haut-ventre. Donc c'est sûr qu'elle avait un rapport avec quelqu'un, et c'est une jeune fille, donc on ne sait pas avec qui elle a eu un rapport. Quelle est, v'amroula, mativo, ubarze? Quelle est l'origine de ce petit fœtus, de ce bébé que tu attends dans le ventre Jeune fille. Et elle nous raconte, mais j'ploni avec Cohen. ou En réalité, elle a eu un petit écart, avec un petit, une petite aventure avec un TL qui est lui-même un Cohen. Lui, il est déjà plus là, le Cohen il est déjà parti. Mais en tout cas, elle nous raconte, donc c'est un juif cacheur. Et la question est de savoir, est-ce qu'on va la permettre, cette femme Et imaginez qu'elle va ensuite accoucher. Une fille, est-ce que cette fille, elle va être Kshéra pour les Kohanim ou pas cest en fait, c'est ça, c'est ça qu'elle ajoute sur la mission précédente. Dans la mission précédente, on a parlé qu'elle s'est isolée, mais qu'il n'y avait pas d'enfant. Et il y avait une Mahloquette, est-ce qu'on l'a permis à elle ou pas Gamliel ils nous disent qu'elle est permis à se marier avec les Kohanim. Et là, on va même permettre le bébé, les divra marchir bah, marchir bébita. Celui qui permet la femme, il permet même la petite, c'est ce que la mission nous dit tout de suite. Rabban Gamel Rabbi Eliezer Omrim, les deux Rabban Gabenel et me disent, des net que la femme ait cru que c'était un homme cachère et elle va pouvoir, elle-même et même la petite se marier avec même des Kohanim ou même avec des Israëls on ne va pas la prétendre que peut-être si déjà elle se conduit de manière frivole, peut-être qu'elle ouvre la porte aussi à n'importe qui, et on va peut-être soupçonner que ça provient d'un d'un étranger et on va expliquer plus précisément parce que J'imagine que vous avez sûrement une question par rapport au Rove, le principe de Rove. on va parler dans 30 secondes. Et sur ça, on a Rabbi qui me dit, Rabbi Yoshua me dit, non, l'homme est bien, on ne peut pas se fonder sur cette femme. Et là, on ne peut pas se fonder sur les paroles de cette femme, parce que dans la mesure où elle conduit de manière frivole, elle ouvre la porte, elle ouvre la porte, il y a aussi des gens pas très nets qui peuvent facilement entrer aussi, il n'y a aucune raison qu'elle va, qu va, qu va commencer à trier avec qui elle a ses aventures. Donc, on invalide, on ne peut pas se marier avec cette femme. La a on va la prétendre qu'elle qu'elle est tombée enceinte les natines au d'un enfant qui était natine au Mamzer. Ouais. Ah, tu dit, à elle jusqu'à qu'elle rapporte une preuve qu'elle-même elle -même est cachère. Euh, elle, qu'effectivement que qu la, la personne était bien quelqu'un de juste, de propre. D'accord Ça c'est ce qui est écrit dans la Mishnah. On va porter quelques petites précisions un petit peu plus parce que là maintenant vous devez sûrement. Vous dire mais je comprends pas, c'est-à-dire quoi On va voir une femme qui a eu une aventure. D'accord, on sait qu'elle a eu une aventure. Mais, mais. On sait pas avec qui. Mais le rove des.. des, des, des, des... Imaginez dans une école juive, Khasbir Khalila, qui a eu un problème. Alors quoi Le rove des Bachroim, le rove des gens qui sont là-bas, ils sont des chérims. S'ils sont cachers, c'est des, des gens qui sont, qui sont cachers ils, ils font des bêtises, ils font des bêtises. Mais en tout cas, ils sont cachers. Dans ce cas-là, il fallait partir selon le rov, on a une règle. « Jolkhina kha'a On va selon la majorité. Mais c'est la majorité des gens, ils sont cachers. Donc dans ce cas-là, l'aventure qu'elle a eue on va, va supposer que dans le doute, on va, on va, on va supposer que c'est qu'elle a eu une aventure avec quelqu'un de cachère. Pourquoi est-ce que tu vas l'invalider C'est une question qu'on pose du Rabbi Yoshua, doublement. Tu l'invalides à elle et tu l'invalides pour le petit. C'est trop, c'est méchant, c'est injuste. Pourquoi sur ça, hein, en fait, ça se passe comme ça. Et... Deux petites secondes, deux petites secondes. Ah. Alors sur ça, il y a... on a dit, bon, ce qu'est-ce qu'on dit, mère frivole. Il y a un, une donnée importante, à, juste par rapport à, au principe de Rov, d'accord C'est tr trop vaste, <rire> c'est dur de donner un cours de quand on sait ce qui se passe dans la gmara, tellement que ça va dans tous les sens. Mais on va essayer de, de donner comme une petite notion. Vous savez que, en deux situations, on trouve... Neuf magasins, ça dans magasins qui vendent de la viande cachère et un magasin qui vend de la viande pas cachère. On trouve un bout de viande au milieu, on a le droit d'en ce bout et de le manger. Parce qu'il est cachère selon le rove, selon le principe, col des pariches, mi rouba Tout ce qui est porèche qui va sortir, ça vient du rove. Tu trouves un morceau, tu soupçonnes Tu supposes que c'est venu du rove. Le rove des magasins sont cachères, on a le droit de le manger. Mais si toutefois on a quelqu'un qui est rentré dans un magasin et sait pas lequel il est rentré dans un magasin acheter un bout de viande, alors là, ça devient assaut. On ne peut plus. Pourquoi Parce que tout ce qu'on juge selon le Rove, c'est qu'à partir du moment où il y en a un qui est sorti du Rove et qui est parti à l'extérieur, et on le regarde maintenant d'où il provient. Mais si on est dans un magasin, alors là, on rentre dans le problème du cavoie, quelque chose qui est plus fixe. Il n'y a pas de logique statistique. La statistique, ça reste la même. D'accord Mais à partir du moment où tu es rentré dans un magasin, le doute que tu as, c'est pas d'où ça vient, c'est dans quel magasin tu es rentré. Et dans ce cas-là, il y a un principe qui fait que. Euh, que le, notre doute, il est juste, c'est que tu es rentres dans un magasin cachère ou pas cacher On ne dit pas que tu as neuf chances que tu rentres dans un cachère ou pas cacher Là, ça devient kawoah. Dès qu'on va à l'endroit, quelque part, et ben ça devient un fait un, un, un qui s'appelle kawoah. C'est plus une prisha C'est-à-dire, quand tu dois, ça, ça vient d'où hein? Ah, ça peut venir de là, ça peut venir de là. Dans le doute, on va dire, ah bah, ben, neuf bonnes raisons qu'il est venu d'un de, de, de, de, endroit cacher. Mais si jamais on est parti là-bas, et est-ce que tu as appuyé sur le bon bouton, tu es parti au bon endroit, tu n'es pas parti sur le bon endroit Là, dans ce cas-là, ça devient un fait qui est jugé à 50-50 parce que la nature de notre doute, elle est juste, est-ce que tu es parti dans le bon ou pas dans le bon Mais tu es parti dans un seul, un seul magasin, en fait. Soit dans le bon, soit pas dans le bon. Et dans ce cas-là, ça devient un fait qui est, qui est établi à 50-50. Selon ce principe, maintenant je reviens sur la femme. S'il y avait le monsieur, quelqu'un qui est sorti de la ville, qui est parti... Elle est à l'extérieur, on sait qu'ils sont partis, elle est partie, elle a eu un rapport à l'extérieur de la ville. Et donc quelqu'un qui est sorti de la ville avec elle. Là, ça vient, ça fait que ce nom de Rove, c'est caché. cest à pour ça qu'on se fonde pour permettre selon Rabben Gavlène de Rabben Mais si toutefois, elle, elle est partie dans la maison de quelqu'un, hein, elle a eu une aventure avec quelqu'un, mais qu'elle est partie chez lui à la maison. On ne sait pas chez qui si elle est partie, on pourra plus se fonder sur le Rove. Et si on ne peut plus fonder sur le Rove, dans ce cas-là, ça devient, dès qu'il y a une personne invalide dans la ville, peut-être qu'elle peut qu est partie justement chez elle spécifiquement. Et selon ce principe, non, ça peut être aussi un avis pour Rabbi Yoshua qui va invalider la femme, parce qu'en fait, elle est, savoir, elle est partie, est-ce est que c'est quelqu'un qui est venu chez elle, elle qui est partie chez lui, on peut plus fonder sur elle, et dans ce cas-là, Rabbi Yoshua va l'invalider. Mais la Lacha, dans toute sa Lacha, elle est établie comme Rabban Gamliel, c'est quand même bon savoir que malgré tout, les là, on évite qu'un Kohen prenne une femme qui a eu une, une aventure pareille, parce qu'on ne sait pas quest ce qu'elle a pu faire, malgré tout, pour le garder, le yichrous des koanim, on veille à ce que les koanim, au moins, aient une femme très meilleur recette. sinon ça peut faire de naissance à des khalim, des shalom. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'atts ça.